Je suis pas elle, tu sais. Quoi Maria m'a dit pour Sarah et… Ellie Là, tu t'aventures sur un terrain miné. Je suis désolée pour ta fille, Joël. Mais moi aussi, j'ai perdu des proches. Tu ne sais absolument pas de quoi tu parles. Les seules personnes que j'ai jamais aimées sont toutes mortes ou m'ont abandonnée. Toutes sauf, sont... Sauf toi, merde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 Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour la critique, le test de The Last of Us Partie 1 qui va arriver dans deux petits jours. Il arrivera vendredi, de quoi nous faire passer, vous faire passer un très bon week-end puisque pour ma part, cela fait déjà plus d'une dizaine de jours, bien deux semaines que j'ai déjà reçu le jeu et donc j'ai pu le, le, le torcher comme il se doit. Je crois, si je dis pas de bêtises, ça a été ma 9 ou dixième fois que je faisais The Last of Us après l'avoir fait... 6 euh, ou 7 fois sur PS3 et 2-3 fois sur PS4, donc c'était en tout cas avec un grand plaisir de le refaire, puisque cela faisait au moins 2-3 ans que j'avais pas refait le, le premier The Last of Us, donc ça, ça faisait plaisir de, de repartir avec Joel et Ellie. Et on va revenir tout au long de cette critique sur pas mal de points euh, sur l'utilité de ce remake. Est-ce que c'est vraiment un remake un remaster? Est-ce que le travail est bien là ou pas? Eh ben on va détailler tout cela autour euh, bah, de cette vidéo. Et il y aura peut-être un petit peu de spoil. Je, je vais faire attention. Je vous, vous, vous gâche pas, hein, vous connaissez les vidéos maintenant, que ce soit sur Rockstar Mag ou sur Naughty Dog Mag, je pars un petit peu en improvisation. Mais non, non, y a, je pense pas que.. Je... Non, je ne vais, vais pas spoiler, je vais pouvoir euh, par parler de certaines choses sans trop spoiler. Peut-être une ou deux scènes, mais qui ne sont pas primordiales dans le jeu pour pouvoir donner mon avis et retranscrire ce que je, ce que je ressens. Mais, mais voilà, on va, on va faire tout cela. Euh, et je vais essayer de, de juger au mieux ce remake qui, pour ma part, me hype parce que je suis un grand fan de Naughty Dog et de The Last of Us Partie 1. Mais me laisser un peu sur, on va dire... Euh, en suspense en mode vraiment est-ce que vers où ils vont, est-ce que c'est nécessaire ou pas donc pour commencer il faut savoir que bah, The Last of Us est toujours aussi impactant euh, même après l'avoir fait euh, une dizaine de fois pour moi c'est un jeu qui me touche énormément et donc euh, voilà je vais pas revenir sur l'histoire du jeu si vous êtes sur Naughty Dog Mac je pense que euh, 90% des gens vous avez fait The Last of Us par, euh, par... enfin le, le premier The Last of Us vous connaissez l'histoire, vous connaissez tout cela. La seule chose que je peux vous dire, c'est que euh, bah, c'est toujours euh, aussi poignant. Certaines scènes, etc. Et euh, bah, pour lancer hein, tout doucement vraiment, le début de la critique, j'ai envie de vous dire que pour moi, j'ai eu l'impression par moment de redécouvrir le jeu. Et euh, grâce à ce remake, que j'ai été à nouveau impacté. Alors que sur ces dernières fois, quand tu refais 9 ou 10 fois un jeu, tu es forcément touché, mais au bout d'un moment, c'est pas que, que ça commence à passer, mais c'est que voilà, tu connais les moments forts, etc. Et es un peu, voilà, tu sais ce qui arrive, c'est prévisible. Là, pour la première fois depuis pas mal d'années, j'ai de nouveau été touché euh, avec ce remake, et notamment grâce à la partie graphique. Parce que oui, pour entrer vraiment dans le vif du sujet et n'en déplaise à certains, non, on n'est pas dans un remaster, on n'est pas dans un portage, on est vraiment dans un remake. Et là, cette fois, on a pu le voir dans les trailers, on a pu le comprendre, mais c'était des trailers, c'était de la communication, c'était du marketing, c'était de la promotion. Alors on pouvait émettre quelques, quelques on va dire, quelques réserves, mais une fois que vous lancez le jeu, vous avez manette en main. Il n'y a plus de doute possible. On est vraiment dans un remake et pas un petit remake. Parce que je peux vous garantir et je ne mâche pas mes mots vraiment. Je pense que maintenant, si vous commencez à me suivre depuis près de 10 ans sur Rockstar Mag et bientôt 3 ans sur Naughty Dog Mag, vous savez que je ne mâche pas mes mots et que quand il faut dire les choses positives, il faut le dire. Et quand il faut dire les choses négatives, il faut le dire aussi. Mais là, clairement, au niveau du taf le gap qu'il y a eu c'est assez incroyable et par moments j'ai vraiment redécouvert le jeu. J'avais vraiment l'impression des fois de découvrir des séquences inédites tout simplement parce que les environnements ont tellement été changés dans, les, dans, dans le rendu des bâtiments, à l'intérieur des bâtiments, toutes les pièces ont été refaites, dans certains endroits il y a des, il y a des meubles qui ont bougé, des meubles qui ont qu on changé, des, des pièces qui ont été totalement refaites, dans la végétation, euh, dans tout ce qui va être vraiment le, le, les effets de lumière et tout, il y a vraiment des moments où clairement les amis, euh, je ne dis pas ça vraiment pour, pour en rajouter des caisses, mais on est vraiment dans un truc qui est complètement dingue. Le plus, le plus poignant, c'est les modèles 3D des personnages. On va y revenir, mais même la végétation, les effets de lumière, l'effet de la pluie, on a vraiment l'impression de redécouvrir le jeu avec des environnements qui sont bien plus jolis. Ça fourmi de petits détails encore plus que dans le premier. Je dirais même encore plus que dans The Last of Us Partie 2. Pour moi, clairement, ce remake est encore au-dessus de The Last of Us Partie 2, ce qui fait qu'ils montrent qu'ils ont, euh, qu ont encore sous le pied pour bah, nous faire au moins un portage cette fois de The Last of Us Partie 2 sur PS1 qui serait aussi beau que le Remake, mais voilà, de, ça, certains, certains passages semblent avoir été refaits de bout en bout, vraiment. C'est assez bluffant, je peux vous le garantir, il faut vraiment y jouer pour se rendre compte à quel point il y a eu du travail. Mais comme je vous le disais, le plus impressionnant c'est les nouveaux modèles de personnages. Là clairement, euh, je, voilà, rien que d'en reparler, j'y en parle, j'ai la chair de poule parce que vraiment. Ils ont fait un travail, il faut savoir que dans le premier The Last of Us, sur PS3 et sur PS4, les cinématiques, c'est du CGI, c'est du rendu CGI, euh, alors que là, maintenant, les cinématiques sont faites avec le moteur du jeu. Donc, au niveau des expressions, des micro-expressions des personnages, du regard, waouh, <rire> wow, franchement, vous avez vu, il y a eu beaucoup de, de comparatifs, mais waouh. Je vais faire une scène, bon, l'introduction... Je vais pas faire de dessin pour, pour ne pas spoiler, même si je pense que vous l'avez toute faite. L'introduction qui glace le sang littéralement, euh, encore plus maintenant. Mais moi, il y a une scène en fait qui m'a jamais fait ni chaud ni froid dans, dans The Last of Us, euh, que ce soit sur PS3 ou sur PS4, même la première fois que j'ai fait The Last of Us sur PS3. Euh, et donc là, c'est moment petit spoil, désolé, mais bon, voilà, c'est ça arrive au tout début du jeu. C'est euh, quand, quand la mort de Tess. Hein, clairement pour moi. C'est un personnage que l'on contrôle, enfin qui est avec nous pendant un an, euh, une heure et demie. Moi, j'ai pas le temps de m'attacher. Elle m'avait pas plus, euh, pas plus euh, impressionné que ça. Donc, au final, quand on apprend euh, qu'elle est, euh, qu est, qu est condamnée et que c'est terminé, bon, c'était le OSEF total, vraiment, que ce soit sur PS3 et tout. Là, je peux vous le garantir, la séquence m'a bluffé et j'ai eu des frissons, vraiment. Parce qu'en fait. Il y a des micro-expressions sur le visage de Tess, mais surtout à un moment, son, son jeu d'acteur, et surtout en fait, voilà, les traits de son visage, la détresse, on sent la détresse en mode c'est fini, je suis condamné, et on sent la détresse de, de tout à tout prix convaincre Joel d'y aller. Alors que dans, sur, sur PS3, au final, c'est la même scène, mais comme les, modè les, les, les, les modèles des personnages étaient plus lissés, ça faisait plus, plus personnages virtuels, que là on est vraiment dans, un, dans, dans, dans du photoréalisme. Je peux vous le garantir, ça m'a bluffé. Je parle de ça, je parle de, de la séquence, la fameuse séquence au chalet entre Joël et Ellie. Qui, qui encore une fois, euh, bah, la première fois que j'ai joué, j'avais la gorge nouée, j'étais vraiment pas bien. La deuxième fois, peut-être aussi. Et après, bon, la 3, 4, 5, 6 fois, là, à nouveau, ça m'a à nouveau ému. Juste parce qu'il y a, y a ce jeu de regards et ces expressions, je peux vous le garantir. Moi, c'est ce qui. Ça rend le jeu beaucoup plus viscéral. Ça, ça nous met pas bien mais également euh, pour les émotions tristes, les émotions joyeuses ou la colère, etc. Quand Joël, vraiment, en, en arrive à une haine euh, de, de vouloir sauver euh, euh, Ellie et qui fait l'interrogatoire, etc., tu le sens dans, dans, dans son regard, dans le pli de ses cernes et de ses que ça. Tu sens de ses rides, tu sens qu'il y a... Une, une, une rage, et c'est impressionnant, c'est viscéral. Quand Ellie se sauve de, de David et qu'elle qu qu déchaîne toute sa colère, c'est impressionnant. J'en ai des frissons juste à y repenser. C'est là qu'on voit le travail qui a été fait, autant sur la végétation, l'environnement, quand vous allez sortir de Boston, quand vous allez arriver euh, à, à Pittsburgh et tout. Il y, a, il y a des panoramas qui sont fantastiques et tout. Mais là, vraiment, au niveau des expressions, des personnages, etc., c'est incroyable. Concernant la partie gameplay, c'est celle qui est un peu en demi-teinte, c'est-à-dire qu'on euh, a quelques améliorations, c'est-à-dire qu'on sent que c'est un peu plus fluide, c'est-à-dire que si vous prenez le gameplay de 2013-2014 et le gameplay ici, ça change pas, c'est pas le jour et la nuit, mais tu sens qu'il y a une certaine petite fluidité en plus, hein, sur, sur lorsque Joel fait des demi-tours, ou en fait le truc de prendre par exemple une bouteille, la balancer sur un ennemi, puis prendre une arme et viser. Ce n'est pas aussi fluide et naturel qu'on a dans The Last of Us partie 2, où là c'est limite, on a l'impression que c'est scripté tellement que, tellement que c'est fluide, mais on sent que c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus intuitif et beaucoup plus fluide que euh, bah dans le, le, les premières versions de, de The Last of Us. Idem en fait, ce qu'ils ont rajouté en nouveauté, c'est l'établi de l'arme, ça fait vraiment comme dans The Last of Us Partie 2 quand tu veux modifier tes armes etc C'est les principales nouveautés Après il n'y a pas grand chose qui change C'est à dire que ça reste le même gameplay qu'en 2013 euh, On n'a pas de, le même gameplay que dans The Last of Us Partie 2 Que ce soit par exemple pour ramper ou se cacher dans les hautes herbes et ça il y en a qui vont trouver ça abusé mais en fait c'est tout simplement logique et c'était sûr et certain pourquoi parce qu'en fait euh, ça c'est des éléments propres à The Last of Us partie 2 qui sont liés directement au level design de The Last of Us partie 2 parce qu'il y a des niveaux à étage, parce qu'il y a des hautes herbes parce qu'on peut aller sous les remorques des camions voire même sous les voitures si j'ai pas de bêtises donc voilà c'est fait exprès, ce qu'on ne peut pas faire dans The Last of Us partie 1 et en fait il aurait été impossible pour Naughty Dog de le faire sinon ça aurait demandé en fait de retravailler tous les niveaux, enfin c'était tout simplement pas possible. Et en fait donc euh, c'est pour ça que ça reste un remake. Il y a beaucoup de gens qui disent bah, comme le gameplay ne change pas trop, euh, c'est pas trop un remake. Bah si, c'est un remake mais il y a 9 ans, ans. Et il y a 9 ans le gameplay était déjà, il tenait déjà la route. Forcément que si on compare au premier Resident Evil euh, à la fin des années 90 ou à Spyro et Crash Bandicoot, et encore même là, si vous regardez, le, le, le gameplay de Crash Bandicoot, c'est le même. Il n'a pas des pouvoirs supplémentaires, il a pas... C'est le même, c'est juste que c'est plus modernisé. Et là, c'est pareil, c'est exactement pareil. Il ne faut pas comprendre avec Reboot. Reboot où tu te sers de la licence des personnages et tu reconstruis une histoire derrière. C'est-à-dire qu'un remake, c'est tu prends le jeu... Et tu le fais en version 2022. Euh, certaines personnes, euh, certains studios, notamment avec Spyro, décident de rajouter des petites cinématiques supplémentaires, voire des niveaux supplémentaires. Dans, dans Spyro, on a eu au moins des cinématiques supplémentaires, pas de niveau. Mais, mais voilà, il y a plusieurs sortes de remakes. Et là, on est bien dans un remake, même si euh, au niveau du gameplay, ce n'est pas aussi frappant que le gap qu'il y a eu au niveau des graphismes. Pour ce qui est des fonctionnalités de la DualSense maintenant, euh, PlayStation 5 oblige, il bah, y a les compatibilités, donc l'audio 3D qui est très sympa surtout quand on rencontre des claqueurs euh, quand on est dans, dans la première gare euh, souterraine, enfin c'est un bouche de métro souterraine avec Tess et Ellie au début qui a le premier rassemblement de claqueurs, voilà, c'est plutôt intense. Euh, on a les retours haptiques. Lorsque vous allez avoir des explosions, des bruits sourds, euh, lorsqu'il va y avoir l'orage, etc., on sent les vibrations optiques qui vibrent un peu dans toute la manette. Ça fait vraiment l'orage qui se disperse, donc ça, c'est sympa. Même si, bon, c'est pas du niveau d'astrobot, j'aurais aimé un petit peu plus. C'est-à-dire que, oui, elles sont présentes, oui, c'est cool, mais il pourrait y en avoir un petit peu plus. Par exemple, lorsqu'on est sous la pluie, on sent qu'il y a des petites vibrations pour la pluie. Mais ce n'est pas du niveau d'astrobot où vraiment on sent les, les, les gouttes de pluie, ça je regrette un petit peu. Par contre les gâchettes adaptatives là c'est vraiment très très cool, c'est à dire qu'on a la gâchette L2, ça va être vraiment pour viser. Donc si vous avez une petite arme, un petit pistolet, vous allez viser sans grande difficulté. Si vous avez un fusil à pompe, une grosse arme, la gâchette va être un petit peu plus dure à, à, à, à, à s'enclencher pour viser. Et le mieux c'est l'arc, l'arc où vraiment là en fait vous sentez la gâchette. Aux fonctions que le, le, vous tendez la corde de l'arc, et la gâchette va s'enfoncer. Se, va là, c'est vraiment cool. Et avec R2, ben là, c'est les gâchettes pour tirer. Et en fait, vous étirez. Et en fait, on a un petit claque à la fin dès qu'on sent la balle partir. Donc, ça, c'est aussi cool. Que ce soit le revolver ou les fusils, et tout, ben on sent le claque partir. Et ça, voilà, ça, ça rajoute en immersion avec l'audio 3D, avec les retours optiques, Tout ça fait que c'est vraiment cool. Les, les, les gunfights gun, euh, gagnent en intensité. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup plu. Parlons maintenant du sujet qui fâche avec le prix. Le prix qui, pour moi, reste inadmissible. Alors attention, hein, euh, j'ai vu beaucoup d'absurdités et d'anneries sur Internet, mais ça, voilà, c'est Twitter, c'est Internet, machin, en mode, euh, oui, notice de... Enfin, euh, vu le travail qui a été fait, au final, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas décodant qu'il soit à 80 balles. Pourquoi Parce que on voit certains jeux, le portage, mais complètement scandaleux de Skyward Sword euh, sur Switch, qui est vendu au prix fort de 60 balles, un jeu Switch, alors que là, on a juste une résolution 1080p, c'est tout. Euh, la compilation Mario 3D All-Star, là où c'est quand même des ROMs qui sont émulés, 60 balles. GTA 5 sur PS5, machin, euh, 60 balles. Tout ça, c'est des, des jeux qui sont vendus au prix fort, des jeux qui sont sortis, ressortis, re-ressortis, et où il n'y a rien eu comme taf. Il y a eu juste, simplement... Un lifting de résolution et un petit peu de changement graphique pour GTA V. Quand on compare par rapport à ça, quand on voit le taf qui a été fait sur The Last Of Us Partie 1, on se dit bon finalement c'est pas trop choquant 80 balles. Après, c'est vrai que pour moi, ce n'est pas le prix correct, parce que cela reste quand même un remake. C'est-à-dire que derrière, en fait, même s'il y a eu un gros travail sur la partie euh, graphisme technique, il n'y a pas eu le travail des concept artistes qui vont imaginer l'univers avant le, le, le, de lancer le développement. Il n'y a pas eu la partie écriture, il n'y a pas eu la partie motion capture, etc. Donc, ça reste quand même un demi-projet. Et pour moi, le prix idéal, ça aurait été 40 balles, voire... 50 balles, mais pas 80 balles. Tu peux pas revendre même si le travail est là. Attention, le travail est là et même c'est plus impressionnant que ce que j'aurais imaginé, vraiment. J'étais hypé parce que c'est The Last of Us, mais je me disais ça va être juste plus joli. Là c'est une expérience, on redécouvre le jeu clairement donc le travail il est là, le, la qualité il est là, mais mal, malgré tout on est dans un remake et non dans un jeu complet, donc 80 balles pour moi ce n'est pas le bon tarif. Après voilà, faut rester terre à terre quand je vois des bêtises sur Twitter en mode « Ah non mais attends, il aurait fallu payer une mise à jour de 10 balles ou que ce soit gratuit pour les anciens ». Non, non, parce que là c'est pas une mise à jour, c'est ce qui s'est passé avec The Last of Us Partie 2. Il y a eu une mise à jour next gen qui débloquait le 60 fps avec le, le 4K upscale, etc. Euh, avec certaines fonctionnalités de la c'est gratuit pour ce compte jeu. Parce que là c'est un truc qui demande pas beaucoup de taf, ils ont travaillé quoi, 3 mois dessus, et puis voilà c'est une mise à jour. Là on est vraiment sur un nouveau jeu, par contre on peut pas, au bout moment, faut, faut aussi que le studio gagne sa croûte, il faut que les développeurs soient rémunérés, donc voilà. Mais, effectivement, 80 balles, c'est un prix excessif. Et le prix vraiment juste... à la Même à, même à l'avant, à sortir du jeu, je disais 30 balles. Non. Je pense que 40 balles, ça aurait été vraiment le, le prix pour ce genre de projet. Donc, au final, qu'est-ce que l'on peut dire sur ce Last, Last of Us partie 1 Et bien, bah tout simplement que... Euh, oui, ce, ce remake a du sens. Hein, C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui comprennent. Parce que, oui, finalement, le jeu a que 9 ans. Oui, finalement, il est très beau. Mais je peux vous garantir que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué... À The Last of Us Partie 1. Et j'avais même pas besoin de le faire. Mais je l'ai quand même fait pour la forme. J'ai relancé The Last of Us Remastered. Et oui The Last of Us Remastered est très beau. Mais il, fait complète... il se prend une volée. Puisque The Last of Us Partie 1. Se paie le luxe d'être encore plus joli que Partie 2. Donc oui c'est euh, nécessaire. Parce que bah, déjà pour les fans. On redécouvre le jeu, et ça je vous le dis, je l'ai fait une dizaine de fois le jeu, c'est la première fois que je ressens, des, je ressens à nouveau des sensations, donc rien que pour ça je suis heureux, euh, mais après euh, ça va être aussi nécessaire pour ceux qui n'ont jamais fait la licence de Last of Us, et qui vont le découvrir et qui vont pouvoir s'enchaîner. Partie 1 et partie 2, là j'envie ces personnes-là en fait, qui, nous, qui ne connaissent pas, j'aimerais moi qu'on me fasse oublier ce jeu-là pour revivre les deux d'affilée. Donc oui, c'est nécessaire, on va pas se mentir, il y a aussi le côté business et pas simplement le côté de se faire de l'argent, c'est-à-dire que là, en 2023, on va voir la, la, la, la série qui va sortir. Et là, au bout d'un moment, il ne faut pas être hypocrite, euh, et je parle de Sony euh, principalement sous Naughty Dog, ce n'est pas eux qui gèrent ça, mais euh, ça reste une entreprise où il faut voir les bénéfices, etc. Ça aurait été scandaleux qu'ils nous ressortent un remaster, hein, c'est-à-dire qu'un remaster en fait avec simplement une meilleure résolution. Là, j'aurais gueulé. Là, au final, ils prennent pas le joueur pour des cons et en fait, ils préparent la sortie de la série. Quand The Witcher est sorti sur Netflix, les ventes de The Witcher 3 ont, sont reparties à la hausse de 230%. Et forcément, cela faisait que 3 ans que The Witcher 3 était sorti sur PS4 et Xbox One. Donc là, c'était pas choquant. Là, quand la série va arriver, ça fera 10 ans qu'il est sorti sur PS3 et 9 ans sur PS4. On est sur. Euh, avec la PS5, euh, PlayStation n'aurait jamais pu revendre des jeux PS4. Donc, ça a du sens de le sortir et ça a d'autant plus de sens quand c'est bien fait. Et là, c'est bien fait. La seule chose que l'on peut reprocher vraiment à, à ce remake, en fait, c'est. Bah, de ne pas proposer 2-3 cinématiques supplémentaires, ça aurait été cool, juste une séquence de 5-10 minutes ou une demi-heure de, de, de gameplay supplémentaire, juste pour dire, voilà, on, on fait plaisir aux fans, ça aurait été cool, malheureusement on l'a pas. Le gameplay, comme je le dis, c'est le minimum syndical, mais il pouvait pas faire plus, le seul défaut, c'est le prix, qui pour moi, voilà, gâche la fête, parce que ce remake là à 40 balles, mais ça aurait été... Euh... Ça aurait été un sans faute, un sans faute littéralement. Et là, ce remake c'est un sans faute au niveau de son contenu, mais au niveau du prix, eh ben, on reste sur notre, sur notre fin, et c'est vraiment dommage. Mais j'insiste vraiment les amis, et je pense que maintenant vous me connaissez, je suis totalement honnête, et là vous voyez que ma critique, j'ai redécouvert le jeu, vraiment. Il y, y, y a des séquences où je l'ai redécouvert, alors que c'est l'un des jeux que j'ai terminé le plus de fois dans ma vie. C'est pour vous dire à quel point le taf est là. Le taf est là et c'est une prouesse encore de Naughty Dog, je ne sais pas comment ils font, vraiment. Et, et c'était un plaisir. Et j'espère que vous prendrez plaisir à le redécouvrir. Pour ceux qui ont envie de le découvrir, mais qui n'ont pas envie de l'acheter, il va y avoir, dès ce soir, tous les Let's Play qui vont être mis sur Naughty Dog Mag. Comme ça, vous allez pouvoir vous refaire le jeu sans l'acheter. Et on prépare quelque chose d'assez gros pour le, le The Last of Us Day. Euh, un film The Last of Us avec, en fait... Partie 1 et partie 2 à la suite Mais dans ordre chronologique avec tous les flashbacks de partie 2 à la suite etc Enfin vous allez voir on prépare un truc vraiment cool euh, Avec très peu de gameplay vraiment pour voir ça comme un film Et ça vous permettra même de le faire découvrir en fait à des membres de votre famille qui ne sont peut-être pas jeux vidéo Il y aura très peu de gameplay ça se, fera, ça se mettra comme une série ou un film Netflix euh, Et voilà et donc ce sera pour fêter le, le, le The Last of Us Day euh, Donc voilà sur cela ben, les amis J'attends dans les commentaires savoir si du coup vous êtes chaud ou pas pour cette, euh, pour cette partie 1 ou non. On n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, et bon, on se dit à très vite sur Naughty Dog pour plein de nouvelles choses. Prenez soin de vous, à très vite.